me no la well I mean well amen vele les filles à quoi Et tu as eu des chapeleurs Tatawa. Tu Tatawa. odofima des chapeleurs à Tatawa. Tu Tu as Ma carrière, de pas de Si je suis Hallelujah! Amen! Tu as dit la tu as si que tu Amen. Nime nya nene le meudi Amun hoga yo wena mi mejeji o Nya yimeleja hondi ke fo mejima do gwanami mi mi do mapo majuyi ani mejitomi agbanyebe na Yesu wela wo kplevi o mi tromi achomi abagbena Yesu Amen Nime do agbereha mi ava do na ma o o amen Tonye o mauba men reveyi mejejo chogbe magbejia Bon, bon, came vais fermer Amen. Mino. Mino Mais non, je la fermer le port. Je vais fermer le port. Je le port. Je vais fermer le port. Je vais fermer le port. le le et puis on a mis un gamin à ma pomme. Tout le bo, a dit, ou t'as gagné, ho t'as gagné, ou t'as gagné, ou t'as gagné, ou t'as do ou t'as gagné, ou et gagné, ou t'as pan, ou t'as gagné, et t'as gagné, ou t'as gagné, ou t'as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 mais a séance dit oh amen amen a Oh, brother, amen. Amen. Yeta I'm going to go to the house. I'm going to fide to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go the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 Papa, Père, je prie au nom de Jésus. C'est toi, Dieu. Manifeste-toi. Je prie pour cette maman. saint Le crochet qu'elle porte maintenant. Je commande sa maladie. Je chasse la paralysie. Au nom de Jésus. Délivre cette maman. guéris Libère la Libère-la. Je chasse la paralysie. Yes. Au nom de Jésus. Et son est que le feu te consume. Esprit de mort.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 Alléluia! All All All Alléluia! Acclame <fr stans> le Seigneur. Yeah. Yeah. Acclame yeah. yeah. le Seigneur, acclame yeah. le Seigneur. Alléluia! Qu'on sente la joie. Yeah. Le ja. Yeah. Voici que dans Jésus-Christ. acclame Jésus-Christ. Yes. Voici que dans Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ. Alléluia! Amen! Amen! Amen! Amen! Mama Banafia.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 Oh <laughs> vous oh, asseoir oh, veuillez vous asseoir oh maman d'acier la vient. oh non y'a de caille à la nucelle et job maman hein un libac ben non caca sentir là oh d'acier vif à fala maman yesoula yot oh non y'a de caille commissaire de cabin noé ah maman yesoula maman. d'un dollar non y d'acier vif à fala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 Baisse-toi maman, lève-toi Baisse-toi maman, lève-toi Baisse-toi maman, relève-toi Marche, marche, marche, marche Ovationnez le Seigneur, Ovationnez le Seigneur Vos ovations au Seigneur passions des Christ dans Jésus Allô Allô Allô Let's go. vous asseoir pour qu'on écoute les témoignages. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Maman, qui beva les trois, quand y les et dans la les secondes que be <rire> trois Jiméa et Benadé. Mat de la Yak la Maman pas la, la, la maman, pendant qu'elle tournait vers l'homme de <mère> Dieu, <mère> vu la guérison qu'elle a obtenue, elle a voulu porter l'homme de Dieu au dos. Maman, Alléluia Alléluia, Alléluia. Amen. <mère> Maman, il Mais il y a Il <coughs> <Hey? coughs> ebe me inasi o inasi nene a yeah and you ji with a trois mois le on eh no ona ona feel The we alirez. that What do is We believe it Come along What are you talking do? Guess what that is. Ask oui, oui, voilà. Alléluia. Amen, amen, amen, amen. Lama. La balle est sur la La balle, balle est sur la...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 Mik bobo Autant la le Tine Comme la a y Allez, allez, allez. Oh, il y a des gens ont fait des choses. Et puis, allez, Nous fait Nous on y on veut au radio. On au radio. On au radio. On à au pouvoir e e mmh. e de grand le cas grand. et veut Et tous les mains. Et tous les le Et On le cas. On veut On On va On va le On le le changer moi, changer moi. le si do I can do without a day, let's get a little Oh, the church. I'm going to oh, oh, Amen. La maman remercie le Seigneur ce midi Et elle dit qu'il y a très longtemps déjà Sa maman était paralysée Et c'est elle qui s'occupait de sa mère Un jour, elle voulait encore transporter sa maman Pour aller dans la salle de bain Du coup, elle a senti un déboîtement au niveau de la hanche Et depuis lors, elle a commencé à traîner des douleurs intenses Et la douleur fait déjà 6 ans Mais elle dit il y a de cela 2 mois que la douleur est devenue pire. Celle-là, elle s'est rendue à l'hôpital et d'après les examens, les médecins ont dit qu'elle a eu du déboîtement au niveau de sa range, raison pour laquelle on lui a prescrit ce crochet qu'elle porte environ un mois et demi déjà. Mais c'est dans cette douleur qu'elle est venue dans le camp de prière ici. Et tout de suite, quand l'homme de Dieu a prié pour elle, la maman a enlevé le crochet, elle a commencé par danser. Elle dit auparavant, quand elle va à l'église, elle doit se coincer dans sa peau comme ça, elle ne pourra pas danser, elle ne pourra pas faire des mouvements qu'il faut. Mais tout de suite, elle peut danser, elle peut faire des mouvements, elle demande que le Seigneur bénisse abondamment, abondamment, abondamment son serviteur. Acclame Jésus. Amen. Faut se tuer là-bas. Maman me ma découvre. Maman. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Yeah. Maman, il y a des photos comme Amen. maman, les le eh, pou eh, eh, eh, e petit Nénéa, le Péné Babla. qui est au centre de babble Pour poser de la vie. Quand vous êtes pour vous pouvez votre de babble Vous vous Vous il si y a si des à si mais de si hum. il à il hum -hum. eh, eh. y eh. oh. a des mais il il à il y à la maison, il y a il y a des eh, à à il y a des vies la il il il voa eh. eh. oh. uh -huh. eh. amen, amen. amen.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 il y de à il y e, so, uh -huh. e, a des gens va sont en train de se faire. Ils sont de Amen. Et bataille s'engage le contre eux. La réunion des sorciers, là où ils ont combattu, Jésus les a vaincus aujourd'hui. Amen. Amen. Notre maman remercie également le Seigneur en ce midi. Et elle dit, il y a de cela environ 16 ans, et qu'elle a été victime d'un accident, elle est l'un de ses enfants. Elle-même, elle vit aux États-Unis. Elle a rendu visite à l'un de ses enfants au Canada. Et chemin faisant. Et un véhicule les a percutés derrière et leur véhicule est allé cogner une maison qui s'est totalement écroulée au point où c'est l'État qui a pris en charge la reconstruction de cette maison en question. C'est là qu'ils ont même appelé huit véhicules de policiers qui ont débarqué sur les lieux et sont venus faire les constats. C'est là-bas qu'on a évacué les objets cachés et cassés de leur corps et elles sont sorties. C'est depuis ce jour-là qu'elle a commencé par avoir des douleurs au niveau de la colonne vertébrale. Lorsqu'elle a été à l'hôpital pour des examens, les médecins lui ont dit qu'elle a eu une fracture au niveau de la colonne vertébrale. Elle a commencé par utiliser et les béquilles et le crochet. Elle dit qu'elle a utilisé le fauteuil roulant durant sept ans avant de l'abandonner. C'est dans cet état qu'elle est venue dans le camp de prière. Ici, hier, lorsque l'homme de Dieu a fait appel à ceux qui sont venus d'un pays étrangers, Après avoir prié pour eux ici La maman dit qu'on lui a arraché les deux béquilles Elle a commencé par marcher seule C'est là elle a dit aussi le Seigneur A pu lui arracher les deux béquilles Elle est sûre et certaine qu'elle aura totalement Sa guérison avant d'aller à la maison Et tout de suite, quand l'homme de Dieu a prié pour elle Au cours de la prière, elle a reçu la délivrance Au cours duquel elle voyait un homme qui disait de prendre l'os de sa colonne vertébrale car ce sont eux qui ont arraché sa colonne vertébrale. Raison pour laquelle elle souffre de ce mal jusqu'ici aujourd'hui. Et une bataille s'est engagée contre cette personne et elle s'est réveillée ici. Et lorsqu'elle s'est levée après la délivrance, elle a commencé par marcher les douleurs de la colonne vertébrale ont totalement disparu. La fracture qu'elle a eue il y a de cela environ 13 ans et la colonne vertébrale ne s'est jamais consolidée. Ce midi même, le Seigneur l'a fait en un temps record. Il faut l'acclamer très fort. Amen. Amen. Maman, maman, de eh, on dit Canada le Niger l'avion, Facebook Canada. Il fait Keva Tom, mais y a envoyé pour n'importe où. Mais il dit l'avion, le comme à toi, tu as mis ton béni. Et pourquoi nest que y Les musulmans ne peuvent pas dire qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils ne peuvent pas dire Eh ne et donc Et il de y a, le clan, college les gens va trop bons. Ils sont trop bons. Ils sont très bons. le le Amen, amen Quelqu'un peut acclamer très amen, par le Seigneur Jésus. Amen, amen. La maman ajoute en disant qu'elle n'avait jamais connu l'homme de Dieu quelque part. Mais c'est lors de la dernière croisade faite à Niamey, au Niger, qu'elle a fait la connaissance de l'homme de Dieu via. Facebook. Et elle dit, pendant que l'homme de Dieu a commencé par diriger le programme là-bas le premier jour, après la prière faite, alors il a demandé à ce que ceux que le Seigneur a guéri viennent témoigner. Alors il y avait une fille de 14 ans nommée Koumi qui était sortie. La fille, depuis qu'elle est née, elle souffrait de la surdité et de la cécité. Mais après la prière, le Seigneur lui a ouvert les yeux. Elle a commencé par voir. Le Seigneur lui a ouvert les oreilles. Elle a commencé également par entendre. Et celle-là, on a demandé à la jeune fille de s'éloigner un peu. Elle s'est éloignée. On l'a appelée par son nom. Elle a répondu. Elle est revenue. L'homme de Dieu a demandé si elle voit. Elle a dit oui. Et elle a essayé de décompter les doigts l'homme de Dieu, la maman ayant suivi tout ceci se demandait s'il y a un homme de Dieu comme ça dans ce monde-là et elle souffre encore de sa maladie, alors elle doit emboîter les pas de cet homme de Dieu afin d'aller aussi recevoir sa guérison. Elle a demandé qu'on lui achète le billet. Par la grâce de Dieu, le billet a été acheté et c'est pour cette raison-là qu'elle est descendue au pays. Elle est venue dans le camp. Heureusement et grâce pour elle, le Seigneur l'a rencontrée ce matin et l'a arraché le crochet qu'elle a commencé par porter depuis 13 ans. Acclame encore Jésus. Amen. Amen. Jésus a vaincu pour la maman. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Amen. La maman nous demande. Amen. y Il y a qui Il Il y a a Il a a ta yetone bi ni ye yi ni ma wena ya bi ya canadien be chane bagbova ni ma wene ta be ya etroque bova america voir et ya le canada bon et nous ma gba ya be ya da pina ma be e meke menobidumale bidum and directement facebook a ye babo e ya m wona do ki abwang abongba wona do e chi e kouleke je suis en train de suivre de la Californie. Ils le de suivre directement les gens qui ont été en train de suivre directement le canada And look out, Mamma, and walk, Amen. la, me. a Amen. da Amen. se Amen. Amen. La maman ajoute encore que, après l'accident qu'elle avait fait, et elle a eu un choc au niveau de son bras gauche, et ce qui l'empêchait de soulever le bras et de faire des mouvements avec et elle dit que lorsqu'elle suivait l'homme de Dieu sur Facebook au cours de la croisade qu'il a dirigée au Niger, alors le Seigneur l'a guéri par ce canal. Elle a commencé par faire des mouvements avec le bras c'est là, elle s'est dit que si le Seigneur a pu la guérir à distance et par les réseaux sociaux, elle doit tout faire pour descendre dans le camp de prière ici afin que le Seigneur fasse le reste dans sa vie. Elle a traversé beaucoup de situations pénibles. Elle a même perdu trop son mari. Et elle est veuve avant de se battre pour aller à l'occident Mais l'ennemi n'a pas voulu qu'elle jouisse de sa vie là-bas Mais d'autant plus qu'elle est venue dans ce camp de prière ici La durée de sa vie restante ici-bas ici Lui sera plus meilleure. Amen Amen Amen